Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour euh, l'histoire d'un héros que je tisse depuis maintenant quelques années Tout simplement une vidéo qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est la guerre de l'araignée Alors tout d'abord la guerre de l'araignée, qu'est-ce que c'est Alors évidemment il y a le mot araignée dedans Alors déjà la guerre de l'araignée en fait c'est l'une des trois périodes, enfin c'est une période d'entre deux guerres Donc entre Warcraft 2 et Warcraft 3, des vidéos que j'ai déjà faites du coup, hein, Warcraft 2, II, Warcraft 3 je rappellerai un tout petit peu la fin de Warcraft 2, mais je vous laisse bien sûr aller voir ces vidéos là pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais euh, l'histoire de la guerre de l'araignée, alors il faut bien préciser que la guerre de l'araignée s'étale sur une période de 10 ans entre War 2 et War 3, mais au final il euh, y a deux guerres de l'araignée en gros. Il y a le conflit de la guerre de l'araignée qui ne dure que 5 ans et la période plus large qu'on englobe en fait avec l'ascension au pouvoir euh, du premier roi Lich, à savoir de Nerzoul, sa montée en puissance, etc. et son plan de conquête pour la troisième, qui, a, qui aboutira à la troisième guerre. Euh, du coup, là, cette vidéo, c'est la guerre de l'araignée, je vais parler de la période de 10 ans. Euh, bien sûr, il y aura le conflit qui dure 5 ans, donc la moitié de la période, mais euh, je parlerai surtout de la période d'ascension de, de, et du coup des 10 ans tout simplement. Donc moi je parle de... Fin, et même le manuel de Warcraft 3 a évoqué le fait que la guerre de l'araignée c'était les 10 ans. Mais derrière on a reprécisé que le conflit, lui, ne faisait pas 10 ans, faisait 5 ans. Mais voilà, on englobe souvent le culte des damnés etc., dans cette même période. Donc ne soyez pas confus, je préférais désamorcer ça tout de suite. Donc... Il y aura deux autres vidéos bien sûr sur l'entre-deux-guerres entre War 2 et War 3 mais là ce qui nous intéresse bien sûr c'est le destin de Ner'Zhul à la fin de Warcraft 2 et son ascension en tant que Roi Lich et ce qu'il va faire et tous ces, tous ces actes qu'il va faire tout simplement pendant Warcraft 3. Donc on va faire un petit rappel de la vidéo de Warcraft 2 mais bien sûr je vous laisse aller les voir à la fin de, de, de la deuxième guerre hein, donc... Ner'zhul euh, est perturbé pendant son rituel où il voulait en gros ouvrir plusieurs portails dimensionnels pour permettre aux orques de fuir Draenor euh, puisque Draenor mourait petit à petit mais il, malheureusement eh bien, il va être perturbé dans, ses, euh, dans, ses, dans son rituel notamment par Khadgar et donc eh bien, euh, son rituel va, va échouer enfin, il va semi-échouer, enfin si c'est quand même un, un échec En gros eh bien, il va réussir à ouvrir les portails Mais le problème c'est que ça va détruire le monde euh, de Draenor le, le monde est en train d'imploser en fait Donc Draenor, la, la, la terre natale des orques, explose est en train d'exploser, c'est un cataclysme terrible, et en gros Ner'zhul et ses ritualistes, Ner'zhul et ses acolytes, donc qui sont à la fois des warlocks, donc des, euh, des sombres sorciers, euh, des sorciers, des, des chevaliers de la mort également, les premières générations, je vous laisse avoir la vidéo sur les chevaliers de la mort, vont suivre Ner'zhul à travers les portails dimensionnels, le problème c'est que eh bien ils vont se retrouver dans le néant distordu, et il y a... Papa Kiljaiden qui fait coucou <rire> Vous pensiez m'avoir oublié Eh bien non, je suis là Alors Kiljaiden, pour le rappel c'est tout simplement euh, L'un des deux grands généraux de la Légion Ardente Donc le bras droit ou le bras gauche En fonction de ce que vous préférez Parce qu'il ne faut pas oublier Archimonde. Mais du coup c'est le bras gauche on va dire Le, le, le, le, le bras spirituel, rituel etc etc donc, de, de la Légion Ardente, donc les démons et ne l'oublions pas, notre cher Ner'zhul avait fait un pacte avec Sargeras au moment où la Légion Ardente voulait utiliser la horde des orques pour pouvoir détruire, en fait, pour pouvoir affaiblir le Azeroth, pour que justement eh bien, la Légion Ardente puisse envahir tranquillement le monde. Le problème, c'est que Ner'zhul, au départ, euh, avait donc fait en sorte que les démons commencent à avoir de. commencent à, à, à s'infiltrer. On va dire, il avait commencé à faire les, les, les débuts, justement, de la, la horde des orques militaires. Mais euh, ensuite, Ner'zhul, il avait coupé les communications quand il s'est rendu compte des plans, en fait, qu'avait prévu la Légion Ardente pour les orques. Donc, il ne voulait pas être mêlé à ça, Ner'zhul. Finalement, Kil'jaeden euh, se rabattra sur Guldan. Et... Mais il n'oubliera jamais que Ner'zhul lui a craché au visage, en fait. Donc. Quand il tombe sur lui, uh, Kil'jaiden c'est un, un, uh, un peu, un nain en fait. Hein. Il a une barbe de tentacule donc ça doit être un nain. Il a un livre des rancunes, il note toutes les rancunes qu'on lui a faites et uh, bah, il n'a pas aimé. Hein. Il n'a pas aimé du tout. Et du coup, quand Ner'zhul arrive, bah, il veut se venger, hein, Kil'jaiden et il va, euh, eh bien, torturer méchamment notre cher Ner'zhul. à savoir qu'il va, en fait, eh bien, le le maintenir en vie, il le maintient en vie, mais pendant ce temps, eh bien, il, va lui, il va le torturer psychiquement. Hein, c'est un démon très puissant, évidemment, uh, Kil'jaeden. Mais en plus de ça, eh bien, il va mettre en lambeau son, le corps physique de, de Ner'zhul. Donc petit à petit, eh bien, Ner'zhul perd et Kil'jaeden fait en sorte qu'il puisse bien apprécier la douleur et hein, qu'il ne tombe pas dans les vapes ou qu'il ne meure pas. Il le garde en vie, le stabilise pour qu'il soit euh, totalement. Enfin, c'est une torture inimaginable et en gros eh bien Ner'zhul voit des lambeaux de sa propre chair être vaporisés les uns après les autres très doucement très euh, très délicatement mais euh, du coup la torture est terrible et euh, à la fin en fait bah, il ne reste plus que son, son âme il ne reste plus que sa puissance euh, il reste que son âme et euh, Ner'zhul implore Kil'Jaiden de le laisser mourir de lui euh, de le, de le laisser atteindre l'au-delà, hein, il veut, il veut plus de cette souffrance éternelle et Kil'jaeden lui dit non non non mon coco, ah non, moi quand je me venge je le fais bien donc euh, la vengeance est un plat qui se mange froid et, et j'ai très faim <rire> du coup Kil'jaeden lui propose un pacte, il lui dit je peux te libérer de cette souffrance euh, si tu acceptes eh bien, de revenir au début du pacte, hein, c'est à dire tu sers la Légion Ardente mais tu la serviras sous, un, sous une forme d'esprit et du coup Nerzoul, eh bien, il va accepter, hein, il craque sous la torture et il va accepter, euh, du coup il deviendra l'esclave le, de la Légion Ardente, il deviendra ce qu'on appelle le Roi Lich, il est le premier Roi Lich, il est le Roi Lich, puisque eh l'âme de Ner'zhul va être refaçonnée pour créer ce qu'on appelle le Roi Lich. Donc une âme très puissante puisque je le rappelle que Nerzul à la base est l'un est des chamans les plus puissants qui ait jamais existé sur Drainer, si ce n'est LE meilleur chaman, euh, puisque je le rappelle que Trall n'est pas, pas originaire de Drainer. Donc c'est une âme très puissante, Ner'Zhul, et en plus de ça, avec son nouveau système, il y a, enfin avec sa, sa, sa nouvelle condition, eh bien Kil'Jaeden va, va démultiplier, on va dire, la puissance déjà spirituelle et psychique très forte de Ner'Zhul, et il va être enfermé donc dans une armure, en gros, hein, l'armure avec le home de domination, le reste de l'armure, et une épée, hein, une petite épée très peu connue, Frostmourne, ou Deuil-Givre en français, et du coup eh bien il va être enfermé malgré tout puisque Kil'jaiden lui refuse il veut en fait Kil'jaiden faut... faut bien se mettre dans sa, dans sa tête Kil'jaiden il avait euh, fomenté son plan en faisant en sorte que la horde des orques puisse envahir le monde d'Azeroth et détruire, euh, détruire on va dire les, les, les, les fondements même qui pourraient résister à, à la Légion Ardente finalement ça a échoué à cause de l'arrogance et à cause de l'égoïsme d'un être, à savoir Kul'dan. Et c'est à cause de ça eh bien, que la Légion Ardente a échoué. Donc, eh bien, cette fois-ci, Kil'Jain a un autre plan. La dernière fois, on a fait appel à des êtres doués de raison qui n'ont pas été capables de... de, de, de, de tout simplement, de, de mettre en place le plan. En tout cas, de, de, voilà, leur, leur propre agent les a trahis. Donc, cette fois-ci, eh il, euh, il apprend de ses erreurs, Kijelen, et il veut dire maintenant, on va pas utiliser des orgues, des humains ou autres. On va utiliser des êtres dénoués de pensée, de conscience, qui seront des, juste des instruments dans nos mains, à savoir les morts vivants. Et du coup, Arte, enfin, le, le, notre cher, notre cher Nerzoul, eh bien, en tant que roi Lich, il va être enfermé dans un cristal de glace. Alors, c'est pas de la glace classique, hein, c'est de la glace. Euh, des ténèbres, hein, c'est de la glace d'ombre, donc c'est de la glace, euh, de la glace vraiment, enfin c'est pas de la glace normale, et il va être enfermé donc, dans une espèce de, de gigantesque cristal de glace, et Kil'jaeden va le catapulter sur Azeroth, à savoir euh, directement au pôle nord, donc sur le continent de Northrend, ou du Northrend comme vous préférez, Mais moi j'utilise le mot Northrend, euh, et du coup eh bien, il va être catapulté sur un glacier qu'on appelle le glacier d'Icecrown, euh, donc euh, le glacier de la couronne de glace en français, et ce L'endroit qu'on l'appellera le trône de glace, puisque eh bien il trônera dans son cristal. Mais ce cristal est une prison pour euh, Nerzhul qui n'a pas de forme physique. C'est une forme euh, spectrale et il n'a pas de forme physique. Et il est enfermé dans ce glaçon. Donc ça c'est et il va servir du coup d'agent pour la Légion ardente, sachant que la Légion ardente eh bien va évidemment veiller à ce que euh à ce que ces plans se réalisent et cette fois-ci et eh bien contrairement avec Gul'dan, et eh bien il va y avoir les agents de Kiljaiden qui vont veiller à ce que les opérations se passent bien. Donc le principe c'est justement, comme on l'a dit, le cristal va être catapulté sur le, le pôle nord d'Azeroth. Et euh, de là donc eh Ner'zhul devra préparer l'invasion, l'arrivée de la Légion Ardente. Et ce qui fait qu'un nouveau pouvoir va s'élever en Northrend. Sombre présage pour les autochtones, évidemment, les êtres qui habitaient euh, ce continent glacé, puisque eh euh, Ner'zhul va, euh, va commencer à travailler, en fait, commencer à étendre son influence, son ombre euh, sur, euh, sur, euh, sur le continent. Mais comme on l'a dit, il est quand même malgré tout prisonnier euh, dans, enfin, il est Enfin, il est dans une condition très délicate puisqu'il est prisonnier dans, dans ce cristal il ne peut pas faire grand chose Donc, au départ il faut qu'il qu teste un petit peu ses nouveaux pouvoirs qu'il qu regarde un petit peu, qu'il ait conscience de, de, de ce qu'il peut faire et au final eh bien, il va devenir un, un être immensément puissant psychiquement, donc euh, magiquement évidemment, mais en gros il va projeter sa conscience autour de lui prendre euh, conscience de tout ce qui l'entoure et il va essayer d'influer dessus, sachant donc, en tant qu'instrument de la vengeance euh, de la Légion Ardente, comme je vous l'ai dit, eh bien, Ner'zhul va devoir donc, préparer l'invasion en affaiblissant, en gros, les, les puissances importantes euh, qui pourraient menacer l'invasion de la Légion Ardente, mais Ner'zhul, malgré tout, a ses propres plans. Il est étroitement surveillé, comme on l'a dit, on va voir par qui, d'ailleurs, juste après, mais, eh bien, notre cher Ner'zhul... Il a ses propres plans et il veut se venger de ce, que, de ce que lui a fait subir Kiljaiden. Ses tourments, il les a pas oubliés. Hein. Donc il veut se venger. Le problème, c'est que encore une fois, eh bien, il a, sa marge de manœuvre est très, très, très limitée. Hein. Il est enfermé, il ne peut pas bouger. Même s'il a un immense pouvoir, euh, eh bien, c est, c est, toutes ses actions sont surveillées. Et elles sont surveillées notamment par les Natresim, les seigneurs de l'épouvante ou les seigneurs de l'effroi, comme vous préférez, qui sont ses eh geôliers. Et au final, eh bien les, les, les Seigneurs de l'Épouvante sont d'ailleurs euh, bah les, les espions principaux, l'élite de l'élite euh, de la Légion Ardente et les, euh, les sbires principaux de Kiljaiden, et d'Archimonde d'ailleurs, mais surtout de Kiljaiden, pour euh, vérifier que la volonté de Kiljaiden soit respectée. Le, les Seigneurs de l'Épouvante vont s'occuper un petit peu de tout ça, coordonner un petit peu les efforts du Roi Lich, mais ils vont également... En fait, tout simplement, les Seigneurs de l'Épouvante sont à la base, à l'issue aussi de la création du Roi Lich avec Kil'Jaïden, donc on, reverra, on en reparlera un petit peu en fin de vidéo, mais euh, ils ont également eu un rôle à jouer dans la création du Roi Lich. Ils ont été un petit peu les, les, les, les préposés, je dirais, de la création du Roi Lich. Euh, Ner'Zhul donc veut se libérer et essaye de, de manœuvrer en coulisses pour essayer d'éviter que ses Joliers justement le remarquent, mais donc il va tâcher d'être obéissant, faire semblant d'être obéissant, continuer à, à, à bien sûr respecter et à préparer l'invasion de la Légion Ardente. Mais le but final de Ner'zhul, bien sûr c'est de se retourner contre ses geôliers, se retourner contre ses, euh, ses gardiens pour pouvoir euh, les détruire. Donc son but final c'est vraiment la destruction de la Légion Ardente à Ner'zhul. Le problème c'est qu'il va falloir du temps pour pouvoir préparer tout ça. Et il est patient Ner'zhul. Ancien donc à côté de ça je le rappelle il avait franchi le portail avec les autres chevaliers de la mort de la première génération Vous savez les chevaliers de la mort qui avaient été réanimés par Gul'dan, Vidéo sur les chevaliers de la mort tout ça tout ça Ainsi que euh, d'autres warlocks orques, d'autres donc sorciers orques, shaman orques qui euh, l'avaient suivi ses acolytes D'autres euh, du clan Shadowmoon, hein, du clan Ombre-Lune mais également d'autres orques le truc, c'est que du coup, bah, eux aussi ont été vaporisés par Kiljaiden et Kiljaiden va faire en sorte qu'avec le roi Lich, ils vont combiner leurs forces pour que eh bien, ses serviteurs, ses anciens serviteurs à Ner'Zhul, le suivent dans sa nouvelle condition, et du coup, eh bien, ils vont être transformés en Lich. Ner'Zhul va leur octroyer une partie de ses pouvoirs pour qu'ils puissent justement manier cette euh, ombre glace, cette magie euh, magie euh, des ténèbres de la glace, ainsi que les chaînes, etc. etc. Donc les pouvoirs euh, des, des liches sont octroyés euh, par le roi Lich. Supériorité bien sûr de hiérarchique, donc voilà, c'est intéressant de se dire qu'en fait la plupart des liches que vous connaissez sont des orques en fait, des anciens chevaliers de la mort, les premiers les premiers chevaliers de la mort de première génération ramenés par Guldan, mais également la plupart étaient des orques, euh, des anciens orques. Plus tard, bien sûr, il y aura des liches humaines hein, comme Kel'Thuzad, mais au départ, ce sont des orques, donc c'est toujours assez sympa de se dire ça, d'où les petites défenses énormes en fait qui font un peu écho au passé de, de, de, des, des liches et à de l'histoire des liches pendant ce temps Ner'Zhul et eh bien comme on l'a dit a étendu sa conscience a essayé d'amener sa volonté à rencontrer un petit peu tout le monde et le plan initial de Kill et que Ner'Zhul doit mettre en place comme on l'a dit c'est fragiliser les défenses qui pourraient euh, barrer la route à la Légion Ardente on ne veut pas laisser la place au hasard on veut tout préparer tout planifier et du coup Kill Jayden a préparé une peste, a préparé la, la peste mort à savoir tout simplement et eh bien de, de créer une espèce de maladie qui va atteindre les mortels, les tuer et comme ça Nerzhul pourra les ressusciter en tant que roi lich. il pourra les ressusciter et utiliser ces nouveaux ces nouveaux combattants euh, du, ces nouveaux combattants tout simplement pour affronter les adversaires et ainsi de suite créer de nouveaux morts vivants qui serviront ses armées etc etc un cycle on va dire de, de, de morts sans fin et avoir de plus en plus de soldats donc il va justement se servir de, de cette peste qui à la, au départ n'a pas du tout le côté c'est vert etc enfin c'est vraiment plus une peste euh, c'est vraiment en fait un souffle un souffle de, de, de un souffle de magie en fait qui va atteindre les colonies humaines puisque c'est vrai que cette partie là de l'histoire est un peu oubliée, mais il y a des colons il y a des colons humains en northrend dans hein, des colons humains de différents royaumes et la plupart sont de l'Ordéron, visiblement de, de, des sources qu'on peut voir à, à Wrath of the King mais en gros il va y avoir donc des colonies humaines qui vont être attaquées par ce, ces vents de magie et ils vont eh bien être tués, sachant que Ner'zhul en profite aussi pour ramener les, les morts, hein, tout simplement euh, des, euh, des les anciens morts justement de ces colonies et en plus de ça la peste, alors dans le manuel de War 3 d'ailleurs c'est très précis c'est en trois jours, en trois jours tous les colons humains sont tués et seront ramenés en tant que squelettes, donc les premiers serviteurs morts vivants de Ner'Zhul. Mais il va également bien s'occuper, bien sûr, de réanimer les, différents, euh, les différentes peuplades euh, autochtones, notamment eh bien, uh, Troll des Glaces, Vricule, etc. Et il va se servir de cette peste sur certaines communautés Vricules pour pouvoir ramener. Pour pouvoir en fait avoir son premier pool je dirais, de, de serviteur, hein, ce, ce premier, euh, cette première petite armée, et il va monter en puissance. Pendant ce temps, bien sûr, il se rend compte, en fait, en testant ses nouveaux pouvoirs, eh bien, il se rend compte qu'il arrive à se nourrir de l'énergie des morts. Plus il ressuscite en fait de, de, de serviteurs, plus il engrange son pouvoir, son, son pouvoir nécromantique. En fait, il arrive, tout comme un forgeron qui travaille ou tout simplement un étudiant, etc. Eh bien. Lui-même prend de plus en plus conscience des pouvoirs qu'il possède et il arrive à de mieux en mieux les maîtriser et du coup, eh bien, rien qu'en ramenant en fait euh, de plus en plus de serviteurs, ça accroît encore son réseau d'influence. en fait. Donc il va pouvoir entendre les pensées des morts et peut plier aisément leur volonté à la sienne. Et donc, petit à petit, il accroît ses pouvoirs nécromantiques. L'accumulation du pouvoir nécromantique va euh, se faire justement à Icecrown, hein, la capitale euh, du roi Lich, tout simplement. Donc le glacier d'Icecrown, où il y a le trône de glace. Et son ombre, comme on l'a déjà dit, plane sur tout le continent. Au départ, c'était vraiment sur la zone. Et petit à petit, son ombre plane sur tout le continent. Il y a vraiment là l'idée euh, un petit peu du Seigneur des Ténèbres. Hein, le, le... Il y a vraiment un côté Sauron, mais version, euh, version de glace avec vraiment l'idée que son, son ombre plane sur le continent, il menace et il va surtout perturber les créatures, euh, les autochtones, les créatures qui sont présentes sur place, et notamment par sa simple volonté, par sa présence, Ner'zhul va réussir à rallier certaines peuplades à lui, notamment bah, bien sûr des véhicules des trolls des glaces, mais alors pas tous les trolls des glaces, mais une bonne partie de trolls des glaces, mais également des bestioles comme par exemple les Wendigo, qui vont se rallier à sa cause donc petit à petit encore une fois hein, bien sûr on parle de, de, de semaines de mois et eh bien euh, en plus des morts vivants et eh bien il ya des créatures bien vivantes qui se qui rejoignent le roi lich et le fléau le truc c'est que il ya bien sûr euh, des pouvoirs en place des forces locales qui euh, eh bien ne voient d'un très très mauvais oeil cette montée en puissance euh, du roi lich et eh bien la, la plus grande force justement de, de Northrend, c'est tout simplement les Nérubiens, cette race d'insectoïdes à la base des Akirs, vidéo sur l'Empire Noir, euh, les, à la base cette race d'Akirs, justement, donc des créatures créées par les dieux très anciens, les Nérubiens ont été créés par un des dieux très anciens, à savoir Yogg-Saron, et eh bien eux justement commencent à voir d'un très mauvais œil cette montée en puissance du roi Lich. Alors il faut bien rappeler parce que la plupart des gens sont habitués au justement aux Kiraji donc les autres Akir d'Ankiraj qui servent K'tun ou les Mantides qui servaient Yarcharaj ou les les Akir de, de Nuzad qui lui sont toujours fidèles. Les Nerubiens eux ont coupé les ponts avec Yaxarou. Hein. Ils ont créé ils ont fondé leur propre empire. Et ils ont même presque oublié, j'ai envie de dire, Yogg-Saron. Donc, il ne faut, faut vraiment pas penser que c'est Yogg-Saron qui leur dit euh, « Oppose-toi à la mort etc., », etc. Non, non, non. Ils sont leur propre empire, ils ont leur propre... Euh ils ont leur propre religion, ils ont leur propre fondation, ils ont leur propre pensée, ils ont leur propre culture. Alors bien sûr, ce sont les héritiers des Akirs qui étaient les serviteurs de Yoksaon, mais maintenant ils ont vraiment coupé court à cette relation. Et ils ont, comme je disais, presque oublié la présence de Yogg-Saron. Donc ils sont autonomes là-dessus, ils sont autonomes. Et euh, l'Empire, le, donc Nérubien, comme je l'ai dit, est conscient de la menace qui grandit, et ils vont lancer du coup un assaut sur euh, la capitale, bien sûr, du, des morts vivants, à savoir Icecrown. Alors petit rappel quand même pour Ajol Nerub, c'est une zone gigantesque, alors en jeu évidemment sur World of Warcraft, c'est compliqué de la voir. Hein. War 3 vous, vous aidera bien plus à, à vous rendre compte de la, de la taille euh, de la zone, mais en gros Ajol Nerub ça fait la moitié du continent, ça fait la moitié du Northrend, mais en version souterraine. Parce qu'Ajol Nerub est un empire souterrain, évidemment, les, les, les Nerubiens sont une race de fouisseurs, donc ils sont sous la terre. Et en final, eh bien, vous avez des temples immenses, euh, des temples immenses, des villes gigantesques. Euh, à -les -les c'est tout un empire, tout un réseau en fait hein, de villes connectées par des galeries, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait la moitié à peu près en termes de superficie du, du, du continent, ce qui est quand même pas mal, hein, ce qui est quand même pas mal. Donc, c'est un immense empire millénaire, c'est euh, considéré comme l'une des plus puissantes civilisations de son, de son époque, parce que la plupart des civilisations se sont effondrées ou alors ont périclité ont décliné. Euh, je pense aux empires trolls, aux différents empires trolls, que ce soit l'empire Drakari, l'empire Amani, l'empire euh, les même le, tout simplement l'empire les, les, les, Mogu, ou même l'empire Zandalari. Enfin, la plupart des empires. Euh, millénaires ont commencé à péricliter, à décliner. C'est pas du tout le cas pour les Nérubiens, au contraire, eux, ils ont réussi à continuer à s'étendre, etc. Et en plus, en étant autonomes de leur, de leur, de leur divinité première, j'ai envie de dire. Donc, au final, il y a vraiment un choc de puissance qui va. C est, c est, la confrontation était inévitable et surtout, bah, les Nerubiens veulent garder leur autonomie. Hein, ils, ils voient un petit peu comment ça se passe. Ils comprennent que euh, ce, cette ombre euh, plane sur eux. Et du coup, eh bien, comme je l'ai dit, ils vont attaquer. Ils vont marcher en premier. Ils vont attaquer Icecrown, attaquer la capitale en se servant bien sûr de ces galeries et euh, en se dressant contre le roi Lich. Eh Ner'zhul, on commence justement le conflit que l'on appelle la guerre de l'araignée, le véritable conflit armé, le conflit militaire, mais c'est également ce qui donne son nom à la période de la guerre de l'araignée. Donc la guerre de l'araignée débute entre les forces mort vivantes d'un côté et les nérubiens bien vivants de l'autre. La for les forces mort vivantes bah, elles vont réussir à repousser hein, les Nérubiens mais ça va être quand même compliqué Et surtout eh bien, euh, Nerzul va se rendre compte, donc il envoie ses propres armées contre les Nérubiens Et il se rend compte de quelque chose, c'est tout simplement que la peste est inefficace contre les Nérubiens Et ça c'est quelque chose de très important, la peste est inefficace contre les Nérubiens mais en plus de ça en plus de ça, les Nérubiens sont, euh, sont immunisés en fait, sont immunisés au pouvoir psychique télépathique du roi Lich. Et oui, comme on l'a dit, eh bien, le roi Lich peut influer sur la volonté en fait, des êtres vivants, et notamment les plier à sa volonté. Les Nérubiens sont totalement eh bien, imperméables à ces pouvoirs psychiques, à ces pouvoirs télépathiques. Plus la peste. Alors ça c'est vraiment un double, double point très très fort pour eux. Et ça va être euh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Sachant que le chef des Nérubiens c'est tout simplement Anubarak, le roi d'Ajol Nérub, le roi de l'Empire Nérubien et il va se dresser face aux armées du Fléau. Alors sa pugnacité et sa hargne font qu'il va réussir à mettre en danger la campagne d'invasion du Fléau puisque la première attaque, la première, le premier assaut a été Nérubien mais la contre-attaque comme on l'a dit a été terrible et au final eh bien, les armées mort-vivantes se mettent en marche et attaquent les, différents, les différentes villes souterraines des Nérubiens. Anubarak donc, est un brillant stratège, un combattant aguerri et il va mener les Nérubiens de victoire en victoire notamment par des stratégies assez, euh, assez innovantes et qui vont couper un petit peu l'herbe sous le pied euh, de, du roi Lich à savoir l'utilisation bien sûr bah, du côté fouisseur des Nérubiens, à savoir des, des, des, tactiques, des tactiques de guérilla avec tout simplement bah, des séries de raids sur les différents bastions euh, du fléau on, le fléau attaque une ville nérubienne, et bien nous on va attaquer pendant ce temps à l'arrière. On va attaquer Icecrown, on va attaquer d'autres bastions qui servent euh, de, de point de lancement des troupes, tout simplement euh, du fléau. Et petit à petit, comme ça, et eh bien il sabre un petit peu l'effort le, le, de guerre de, du, du fléau. Et ça, ça va euh, profondément énerver Ner'Zhul, hein, le roi Lich, qui euh, commence à se dire que cette euh, guerre, pour le moment, eh bien la plupart de ses efforts ont été, comme je vous l'ai dit, euh, la plupart des, des col les colonies humaines ont été. Euh, détruite en trois jours, euh, même si bien sûr il y a des semaines il continue d'expérimenter son, son art nécromantique et ses, ses, ses pouvoirs, et eh bien la plupart de ses de actions ont eu des, des effets rapides, des, des succès très rapides. Donc là il se heurte vraiment à une véritable menace et c'est le véritable premier enjeu, la première menace auquel euh, est confronté Nerzhul. Et au final, cette stratégie de guérilla s'avère payante une guerre d'usure va se mettre en place entre les deux forces, évidemment une guerre d'usure est à l'avantage bien sûr des morts vivants puisque chaque Nérubien terrassé fait un nouveau soldat pour le fléau pour le, pour tout simplement l'armée mort vivante mais les Nérubiens s'en sortent très très bien et dans cette guerre, eh bien, euh, arrivent à créer des pertes monumentales pour, pour, pour le Roi Lich et surtout, eh bien, vont casser vraiment l'offensive. Donc, on s'embourbe dans un conflit qui, pour le moment, n'arrive pas à trop avoir de gagnants Malgré tout, Anubarak arrive à récupérer pas mal de victoires. Donc, comme on l'a dit, eh bien, les malgré ces raids victorieux, malgré tout, dans cette guerre d'usure, forcément, euh, même si les Nérubiens, pour le moment, tiennent la dragée haute euh, au Roi Lich, Malgré tout, chaque Nerubien tué eh bien, euh, va permettre d'avoir des nouveaux soldats euh, du, euh, pour le Roi Lich. Je l'ai dit, bien sûr, ils sont immunisés à la peste et au pouvoir télépathique, mais ils ne sont pas immunisés au pouvoir nécromantique. Quand un Nerubien meurt, Nerzul peut récupérer son corps et en faire un nouveau sbire. Et ça, c'est vraiment le problème euh, auquel va être, confronté, euh, va être confronté le Roi Lich. Mais surtout, surtout Ner'Zhul lui aussi s'adapte aux stratégies Nérubiennes et il se dit qu'en fait... La, la, la, on va dire l'épine dorsale des armées nérubiennes C'est leur, leur roi, hein, c'est Anubarak Qui est la tête pensante des armées euh, nérubiennes Et qui est celui qui, qui apparaît comme le char d'assaut j'ai envie de dire le, le, le grand architecte de la défense des nérubiens Et du coup il va faire un focus, il va cibler en priorité Anubarak Et il va essayer en fait, de lui tendre bah, un piège pour pouvoir, pour pouvoir le tuer Et à ce moment là en faire son général, en faire son bras droit militaire Qui justement eh bien, mènera Jules Nérub à sa paire le plan est le suivant, eh bien, tout simplement attirer, attirer Anubarak euh, dans, dans un assaut et finalement eh bien, ça va fonctionner. Anubarak va périr sur le champ de bataille à un moment donné. Notre cher Nerzul, notre roi Lich eh bien, va le relever et va en faire son, euh, son lieutenant le plus puissant à l'époque. Et ce sera le premier véritable général euh, des, armées, euh, des armées du fléau. Alors, à ce moment-là, le fléau est composé de quoi Vous allez me dire, il bah, est composé de quoi Parce qu'il n'y a pas de Nérubien, il n'y a pas trop... Alors, c'est bien sûr des morts vivants humains majoritairement, hein, comme on l'a dit, les colons euh, humains, les véricules, etc., les, les véhicules morts, mais il y a également des véhicules vivants, des trolls des glaces, des wendigos, mais il y a également eh bien, les natresimes hein, qui se joignent à l'assaut et qui sont les premiers généraux avec les liches, bien sûr, pour coordonner les forces de frappe du, du, du fléau. Mais là, Anubarak, eh avec sa mort, il est relevé et il devient le, le, le, tout simplement le bras armé euh, du roi lich qui va eh bien, damner petit à petit euh, tout simplement le, le, le royaume souterrain d'Ajol Nerub. Il sera l'épée le, le, de Damoclès sur Ajol Nérub et il sera tout simplement celui qui va faire tourner la guerre en la faveur du roi Lich. Malgré euh, la, la défense vaillante des Nérubiens, on l'a dit, ce, ce conflit s'embourbe. Hein. Je le rappelle, 5 ans, 5 ans, pour faire un petit, un petit écho en hein, généalogie vidéo sur la généalogie de, de, de Warcraft. 5 ans, c'est la durée de Vanilla, plus Burning Crusade, plus War Witch King, plus Cataclysme. Cataclysme inclus, donc fin Cataclysme. 5 ans. 5 ans de guerre ouverte entre Nérubiens et mort vivants Sachant que les Morts-Vivants ne dorment pas euh, ne sont pas fatigués, donc c'est des assauts en permanence, imaginez 5 années de résistance c'est énorme et les néerubiens, euh, eh bien auront extrêmement euh, bien tenu, mais malgré leur vaillance eh bien les petits Nérubiens les, les tombent petit à petit euh, bien sûr, alors on n'a pas de chiffre exact mais vu la, vu la, la, la vitesse enfin, vu la taille de l'Empire vu la vitesse à laquelle on voit les incubations etc, il est fort probable qu'on assiste à des millions d'individus ça reste une théorie de ma part mais il y a forcément des milliers, je pense à des milliers, voire des millions d'individus du côté des Nerubiens, Et une bonne partie vont être, vont être massacrés et vont être ré récupérés et font faire de, de nouveaux soldats pour le fléau. Donc ça c'est un énorme problème et euh, eh l'Empire le, d'Ajel Nérub va, va, va, être, va être démembré. Et beaucoup de Nérubiens, enfin beaucoup, pas tant que ça mais au final pas mal de Nérubiens survivants à l'hécatombe vont essayer de, se, euh, de de fuir tout simplement les assauts et la furie du roi Leish et ils vont essayer de se cacher, de se terrer dans, dans, des, dans, des dans des galeries, ils vont creuser très profondément, certains vont réussir à se cacher de leurs anciens frères. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Anub'arak gagnera son, son titre de, de, de, de roi traître d'Ajol Nerub, bah, il n'a pas choisi, hein. il est mort au combat et il a été relevé contre sa volonté. Et il doit tuer ses anciens, ses anciens serviteurs, ses anciens frères, sans qu'il puisse rien faire. Hein. Donc il est totalement esclave de la volonté du roi Lich, mais malgré tout, c'est de là qu'il gagne son titre de roi traître. Et au final, eh bien, les Nerubiens fuient Ajol Nerub, se cachent dans des galeries et certains vont creuser très profondément pour se cacher qu'ils vont réveiller des entités euh, assoupies endormies depuis des milliers d'années depuis des millénaires à savoir yogg et les sans-visages et les pauvres Nérubiens ils sont en, en pris entre le marteau et l'enclume c'est à dire que en haut c'est le fléau et bien en dessous c'est yogg et yogg et les sans-visages n'aiment pas du tout la menace et l'intrusion des Nérubiens et du coup et bien, ils vont se faire pas mal embêter ce qui fait que les Nérubiens vivants il en reste mais c'est quand même une espèce en voie de disparition Ner'zul, malgré tout, a été euh, impressionné par les 5 ans justement de lutte acharnée contre les Nérubiens et au final, eh bien, il va euh, euh, par respect un tel un général Grivous qui dit je vais ajouter cela à ma collection. Nerzul est, est, est fasciné par la technologie, fasciné par, euh, par l'architecture des Nerubiens, et il va tout simplement récupérer cette architecture, cette technologie. Alors quand on parle de technologie, on parle euh, bien sûr des, des, des arches noires en fait, des tout ce qui est lié au Tolvir en fait, hein, tout ce qui est lié au Tolvire, Donc ces espèces d'immenses sphinx noires d'obsidienne, etc. C'est forgé par les Titans qu vont qu'il va récupérer pour en faire par exemple les statues d'obsidienne qui seront des espèces de, de tours de nécromancie qui renforceront les morts-vivants et autres et va également récupérer bien sûr les ziggourates, et les nécro enfin, les ziggourates euh, des nérubiens et va euh, tout simplement en faire des, des, des futurs nécropoles et autres ziggourates donc toute l'architecture du fléau est basée sur les nérubiens et pas mal de, pas mal de Tolvirs, encore une fois les destructeurs etc. sont euh, des Tolvirs qui étaient soumis à l'autorité euh, du royaume d'Ajol-Nérub. Donc triomphant euh, alors, là c'est la fin du conflit euh, de la guerre de l'araignée. La guerre de l'araignée c'est 5 ans de lutte acharnée entre les morts vivants et les Nérubiens, mais encore une fois la période de la guerre de l'araignée elle n'est pas terminée. Le conflit est terminé, 5 ans euh, se sont écoulés, maintenant il reste encore 3 années, 3 hein, euh, années à peu près, enfin même plus, 5 ans en fait, il reste encore 5 ans euh, où le culte des damnés va, va, va émerger. Et du coup Nerzhul, maintenant qu'il a battu on va dire, la force euh, qui pouvait lui résister Et eh bien il a conquis on va dire, les, les, les, la, la grande majorité du Northrend La plupart de ses adversaires bah, se tairent, se cachent Donc il n'y a plus de menace pour le fléau et son, et son, et son hégémonie sur le Northrend Du coup eh bien, il va euh, fièrement conquérant, ce, encore une fois étendre sa conscience Mais cette fois pas au continent mais au monde entier Pour essayer de trouver de nouveaux adeptes, de nouveaux serviteurs qui pourrait renforcer son influence et surtout permettre eh bien, potentiellement d'affaiblir les forces qui pourraient menacer la Légion ardente et le fléau mort-vivant. C'est à ce moment-là, eh bien, euh, qui, comme on l'a dit, fait appel à, à différents individus susceptibles d'être de, de, de, tentés par son pouvoir immense. Donc là, encore une fois, il apparaît comme le tentateur, comme le, le, le seigneur des ténèbres qui peut offrir une partie de son pouvoir euh, contre la servitude. Et il y a un être qui va répondre à son appel, à savoir l'un des, des mages les plus puissants de Dalaran, l'un des mages les plus puissants euh, du Kirin Tor, à savoir Kel'Thuzad. Kel'Thuzad qui faisait partie du Conseil des Six, vous savez, l'organe dirigeant euh, de la nation euh, magique de de Dalaran Quel'Thuzad très ironique d'ailleurs puisque eh bien pendant la deuxième guerre il avait vu les, les ravages causés par les chevaliers de la mort hein, donc ces anciens démonistes ces anciens nécrolithes orques qui avaient été ressuscités euh, leurs âmes avaient été piégés dans des chevaliers humains d'Azeroth et du coup eh bien ça avait fait ces espèces de Nazgûl et Quel'Thuzad avait vu leur, notamment les, les actes de Teron Gorfind mais il avait vu leur, leur force et il s'était dit que peut-être qu'on pourrait utiliser les armes de l'ennemi contre lui. Donc il avait commencé à se pencher sur les arts de nécromancie, les arts occultes, les arts démoniaques, etc. Donc tout ce qui est magie noire. Et dans cette recherche des arts obscurs, il a, va être petit à petit grondé. Hein. On va lui taper sur les doigts, parce que bah, à Dalaran, on voit d'un très mauvais oeil cette, cette plongée de plus en plus profonde vers, vers, la, magie, vers la magie noire. Et... À ce moment-là, eh quand il a la proposition, il a cet appel d'une entité très puissante qui se présente comme étant le roi Lich, à ce moment-là, autonome, qui se dit toute puissante et qui lui dit qu'il pourrait lui donner fraction de son pouvoir, répondre à toutes les questions magiques et autres, ah, ça l'intéresse, Keltuzad, ça l'intéresse énormément. Donc il avait commencé déjà à faire des expérimentations qui lui avaient valu, euh, j'ai envie de dire, l'excommunication magique. Donc à ce moment-là, il répond présent et il va euh, avoir tout simplement cet euh, accès à cette banque de données nécromantique euh, de, de, du roi Lich de Ner'zhul et il va lui jurer fidélité. Or euh, Ner'zhul, lui, il veut pas juste un simple serment de fidélité. Il sent en Kel'Thuzad un immense pouvoir et il pourrait devenir un de ses agents les plus puissants. Donc il va convoquer euh, Kel'Thuzad au Northrend simplement Icecrown donc au trône de glace et euh, Kelthuzad va faire euh, va faire le voyage hein, donc ça va durer des mois évidemment mais il va faire le voyage il va arriver au Northrend il va euh, tomber d'ailleurs euh, tête à tête euh, il va faire un petit tête à tête avec Anubarak qui à ce moment là est le général en chef des armées du fléau Kel'Thuzad voit ça et fait euh, il est impressionné mais à la fois fasciné et effrayé par ce qu'il voit à un moment donné il veut, il veut rebrousser chemin mais euh, Ner'zhul lui fait comprendre que c'est trop tard, hein, qu'il a passé le point de non-retour et il ne pourra plus fuir euh, son destin. Et en gros, eh bien, il va monter donc, les marches euh, du glacier, il va arriver en haut de la forteresse d'Icecrown, euh, Sachant que, je le rappelle, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, j'en ai parlé dans les autres vidéos, mais il euh, y a le glacier, au sommet du glacier, il y a le trône de glace où euh, eh bien, est enfermé, tout simplement, où règne le Roi Lich. Mais petit à petit, la, le départ, enfin le début de la, la, la construction de la forteresse a débuté. C'est pas évidemment celle que vous voyez dans Warcraft King, mais dès Warcraft 3, on, on a bien sûr des galeries de grottes, notamment de l'Empire Nérubien, mais qui sont euh, en fait la forteresse d'Icecrown est construite. Mais c'est surtout en fait euh, des, euh, des catacombes, des cryptes qui sont dans le glacier et sous le glacier. C'est pas forcément encore cette espèce de Mordor là qu'on voit à l'extérieur avec cette immense euh, cité euh, noire. Non, non, c'est vraiment à l'intérieur. Alors, bien sûr. Il y a malgré tout des escaliers et autres, il y a quand même des structures apparentes à l'extérieur, mais c'est surtout sous terre et dans le glacier. Donc au final, en, en voyant son maître, Kel'Thuzad est... est fasciné par l'immense pouvoir du roi Lich, et Ner'Zhul va lui proposer une partie de son pouvoir en lui disant que s'il accepte de devenir son... Son... son serviteur, il pourra lui donner des pouvoirs auxquels il rêve seulement d'imaginer, enfin il... Il... des pouvoirs auxquels il ne peut même pas imaginer tellement ses pouvoirs seront grands. Kelthuzad accepte, il est fasciné encore une fois, je, je, je le redis mais il est vraiment fasciné et euh, Ner'zhul va à ce moment là lui donner une partie de ses pouvoirs mais lui faire également part de ses plans. Il se rend compte que Kel'Thuzad est très puissant et pourrait devenir un de ses lieutenants principaux. Kel'Thuzad deviendra alors le chef d'orchestre de euh, la partition orchestrée par le roi Lich dans son véritable but à savoir détruire la Légion Ardente. Sauf que Kel'Thuzad sera cet agent infiltré, cet agent de liaison entre la Légion Ardente et le roi Lich. sauf qu'il devra maquiller bien sûr ses véritables intentions, à savoir libérer son maître et faire en sorte que son maître puisse repousser les démons. Donc Kel'Thuzad est soumis à sa volonté, mais eh bien, donc, en tant que soumis à sa volonté, il va revenir dans les royaumes de l'Est, donc sur le continent d'Azeroth, et il va tout simplement créer ce qu'on appelle maintenant le culte des damnés. Il va fonder sa propre religion. Et oui, hein, je sais, on l'oublie un petit peu, mais le culte des damnés, c'est une véritable religion. C'est un culte, il est un petit peu le, le, le, le, envie de dire le, le pape de cette religion, il est le chef de cette religion. Donc un culte, une espèce de secte qui va euh, commencer en fait à, à réunir... Tous ceux qui sont qui aimeraient récupérer plus de pouvoir récupérer plus de richesses etc donc ça parle à la fois à toutes les strates de la société en fait que ce soit les nobles ou euh, les, les pauvres les pauvres deviennent des acolytes etc et du coup et eh bien il va créer carrément des il va fonder des écoles de magie notamment en Scolomance évidemment mais il faut bien comprendre que c'est pas un seul lieu c'est des sectes donc des cultistes il y en a un peu partout dans les royaumes il n'y en a pas d'ailleurs qu'en Lordaeron, c'est Lordaeron qui est le plus touché puisque lui-même fait, fait est un mage de Lordaeron, mais ça touche à peu près tous les royaumes il y a, il y a des cultistes un peu partout et il, ça, il va commencer à agrandir son influence, ça prend, ça prend des mois, des années hein, euh, bien entendu, puisque je le rappelle, hein, la guerre de l'araignée, le conflit dure 5 ans, la guerre de l'araignée elle dure 10 ans dans le côté ascension du roi Lich avant euh, la, le début de la troisième guerre. Donc là on est vraiment sur une préparation où on essaye de récupérer de plus en plus de fidèles qui pourraient permettre eh bien, le succès d'une invasion mort-vivante du Northrend, puisque Ner'zhul lui a rassemblé ses forces et attend tout simplement de pouvoir envahir. Et au final, Kel'Thuzad, lui, de son côté, doit faire en sorte que la peste mort-vivante fasse un maximum de victimes pour créer carrément des nouveaux morts-vivants en Azeroth que le roi Lich pourra posséder. Donc bien sûr il y a tout, tous les nécromanciens etc qui arrivent et c'est là le grand flux de nouvelles troupes pour le fléau. Et euh, notamment et, Kalthusad va énormément jouer dans, la, dans, la, dans le perfectionnement de la peste mort à savoir en la fusionnant avec le grain tout simplement d'Andoral le grain contaminé qui permettra eh bien, plus facilement de véhiculer la peste entre les différents villages et villes humaines et eh oui, hein, tout le monde doit manger, hein, tous les êtres vivants doivent manger, et euh, eh bien s'ils ont accès à ce grain-là, eh bien ils vont s'intoxiquer et ils vont devenir des morts-vivants. Donc ça c'est vraiment l'idée de Keltuzad. Et qui va avoir des effets ravageurs pendant la Troisième Guerre, bien entendu. Mais il n'y a pas que ça, comme je l'ai dit, y il y a également la noblesse qui est convaincue euh, par, par les promesses du culte des damnés et par les promesses de Keltusad. Kel'Thuzad a beaucoup d'influence au sein, lui-même était un riche, un, un riche propriétaire foncier, donc il connaît quelques, quelques paladins, il connaît quelques chevaliers, il connaît quelques, quelques nobles qui rêveraient d'avoir un peu plus de puissance et certains de la, la noblesse sont, sont, sont, sont, comment dire, sont attirés. Sont, sont séduits par justement cette promesse de pouvoir, cette promesse d'immortalité que Ner'zhul peut leur accorder. Il faut bien comprendre que les, la nouvelle génération de chevaliers de la mort, telle qu'on la connaît, ce que j'appelle la deuxième génération de chevaliers de la mort, à savoir la premier, les premiers chevaliers de la mort du roi Lich cette fois-ci, euh, eh bien, c'est tout simplement des nobles donc de la royauté, des anciens paladins, enfin notamment des paladins de la main d'argent, déçus de l'organisation ou juste assoiffés de pouvoir ou juste qui veulent l'immortalité, qui, qui, qui ne croient plus en la lumière ou autre, quelle que soit leur raison, eh bien ils vont se tourner et ils vont faire un pacte avec Ner'zhul. Nerzul va leur octroyer une partie de, leur puissant, enfin de sa puissance et ils vont devenir les chevaliers de la mort. Donc ces espèces de paladins des ténèbres, hein, ces, paladins, ces paladins de l'ombre, et vont devenir tout simplement les chevaliers de la mort. Donc c'est les premiers chevaliers de la mort du fléau. C'est une image du baron Rivender. Euh, le baron Rivender est l'un de ses premiers justement de cette génération. Euh, Ner'Zhul Mais c'est pas fini Ner'Zhul n'a pas fini, Ner'Zhul... Euh continue de, de comploter bien sûr contre ses geôliers et contre, contre la Légion Ardente et il sait qu'il aura besoin d'un champion. Ner'zhul, euh, même si Kil'Jolane lui a fait la promesse que lorsqu'il aura accompli son œuvre il aura le droit à un corps etc. Ner'zhul n'y croit pas du tout et de toute façon lui-même veut son corps, il veut se libérer de sa prison, de son trône de glace. Et pour ce faire, il a besoin d'un champion, il a besoin d'un avatar, il a besoin tout simplement d'un corps qui pourra habiter sa conscience plus tard. C'est vraiment son but principal. Et une fois qu'il qu juste, qu habitera justement un corps, eh bien, il pourra euh, enfin, sa, sa, enfin, tout simplement, euh, voilà, assouvir sa soif de vengeance contre la Légion Ardente. Et pour avoir ce corps à posséder, il convient, euh, il arrive à convaincre les démons justement que regardez euh, le succès d'Anubarak et Keltuzad, ce sont des lieutenants très puissants qui nous permettent eh bien, de fragiliser les défenses humaines et les défenses des différentes races euh, qui pourraient menacer la Légion Ardente. Et euh, les seigneurs de l'épouvante sont plutôt conquis par l'idée, et surtout l'argument central qui va permettre à, à, au roi Lich de faire gober justement cette idée d'aller de, de, recruter un nouveau champion pour le fléau. C'est l'idée, il va tout simplement utiliser la peur de Kil'jaïden, à savoir euh, que, euh, eh bien, en cas d'échec, Kil'jaïden a déjà échoué deux fois avec la guerre des Anciens, puis l'invasion des Orques. Donc il a déjà échoué deux fois dans sa tentative euh, d'envahir Azeroth et il commence à être de moins en moins patient. Hein. Et, euh, donc les Seigneurs de l'Épouvante sont les lieutenants de Kil'jaïden mais eux-mêmes ne veulent pas essuyer un, un échec et ne veulent pas essuyer la colère, le courroux de Kil'jaïden. Donc Ner'zhul va exploiter cette faiblesse-là pour faire naître dans l'idée des seigneurs de l'épouvante qu'ils auront besoin justement de ce champion pour éviter, euh, pour éviter une catastrophe et vraiment assurer, bétonner la victoire du fléau et du coup la victoire de la Légion Ardente. Et ça les seigneurs d'épouvante donc vont être ok et Ner'zhul et eh bien lui il est content parce que d'un côté ça fait regardez euh, moi je veux, je veux faire en sorte que le, le fléau tout se passe bien d'un autre côté il va récupérer un nouveau champion qui pourra lui permettre d'être son futur corps d'être son futur avatar mais en plus de ça et eh bien euh, qui pourra être l'instrument la, la clé de la victoire contre la légion ardente et il va du coup séparer une partie de son armure puisque Frostmourne, deuil givre fait partie de son armure fait partie intégrante de son armure elle était dans euh, le, le cristal, hein, je, je le rappelle, euh, j'en profite pour euh, réutiliser cette, ce magnifique artwork que j'ai commandé d'ailleurs pour cette vidéo, euh, c'est Cinderis donc qui a, euh, l'a cosplayeuse et qui fait également des, des, des, des commandes, enfin euh, qui, qui réalise également des, tout simplement des superbes Artoirs, il est magnifique et c'est vraiment le plus beau euh, de Ner'zhul qui, qui existe sur le marché. Et du coup, eh euh, l'épée, hein, franchement, on est bien dans le cristal à ce moment-là. Et au final, avec l'aide des Sœurs de l'épouvante, Ner'zhul va faire sortir l'épée du cristal et va la déposer sur un, va la faire déposer hein, parce que c'est bah, pas lui qui ne peut pas sortir du cristal donc il va faire en sorte que les Seigneur de l'Épouvante la pose euh, pour justement sur un piédestal etc. pour la mettre en évidence euh, il va répandre la rumeur euh, notamment chez différentes populations notamment les nains avides de trésors euh, qu'il eh existe une épée euh, runique à savoir Frostmourne qui pourrait justement intéresser potentiellement euh, son futur champion et cette épée, bien sûr, est maudite, puisque c'est tout simplement l'extension de la volonté de Ner'zhul. L'épée, Frosmonde, fait partie de son armure. Qui, Quiconque s'empare de Frosmonde verra son âme bouffée, verra son âme aspirée. Et à ce moment-là, eh bien le champion qui aura récupéré l'épée sera tout simplement un serviteur du Roi Lich. Donc... Il faut trouver maintenant ce futur champion, toutes les, toutes les pièces sont mises en place, il faut maintenant trouver un champion. Il va une nouvelle fois étirer sa conscience dans le monde pour essayer de trouver euh, l'élu, pour essayer de trouver la personne qui pourrait répondre à ses attentes. Et il va réussir, son choix va finalement se porter sur Arthas, le prince de Lordaeron qui en fait le candidat parfait tout simplement parce que c'est un combattant. Alors, c'est un jeune, c'est un jeune humain hein, d'une vingtaine d'années. Il a il est le, le, le donc l'héritier le, de la couronne de Lordaeron, le fils de Terenas Menethil. Arthas Menethil est un paladin brillant, le bras droit enfin euh, le, le le le Padawan, j'ai envie de dire l'apprenti du Lightbringer, donc Uther euh, le porteur de lumière qui est tout simplement donc le chef de la main d'argent, l'un des des l'une le chef des paladins tout simplement. Et Arthas est un euh, jeune homme Fougueux avec euh, un, clairement des, des, des compétences martiales excellentes. Il a euh, notamment euh, réussi à mater des rébellions euh, terribles qui gangrénaient Lordaeron, mais surtout, surtout, surtout, parce que ça c'est surtout Uther qui l'a fait, mais surtout Arthas a euh, mené à bien euh, des assauts et des batailles contre les trolls des forêts qui menaçaient l'est euh, de Lordaeron. Et euh, donc il a déjà, des, malgré, sa, malgré son jeune âge, il est très très prometteur. Il a des succès militaires à euh, son. Euh, il a déjà des, des, des grands succès militaires et en plus de ça, eh bien, il a de nobles intentions. Notamment, il veut défendre son royaume coûte que coûte. Il est un petit peu dans l'ombre de son père et il veut réussir à devenir un roi encore mieux que, que, que son père et devenir un, un monarque respecté et aimé de son peuple. Et il veut le protéger coûte que coûte. Il est le parangon, on va dire, il est le bouclier de Lordaeron. Et c'est justement ces nobles intentions qui vont le mener à la damnation, et ça, Ner'Zhul en est conscient et choisit Arthas pour toutes ses qualités et ses défauts, évidemment. Et c'est le but final de Ner'Zhul. Qui amènera bien sûr la, la descente aux enfers, la chute d'Arthas le prince, euh, le, fidèle, le fidèle, serviteur de son royaume, qui le poussera à la damner son, son justement son, son amour, l'amour de, fin, son père. ses trois différents euh, paternels, j'ai envie de dire, parce qu'il tuera son propre père, il tuera euh, son, son, son, mentor Uther, mais également un de ses tuteurs Muradin Bronzeberg Donc ça, bien sûr, c'est des événements qui seront narrés dans Warcraft 3 dans les vidéos sur Warcraft 3 je rappelle qu'il y en a 4 sur Warcraft 2, 3 sur Warcraft 3 donc je vous laisse bien sûr aller voir la suite sur Warcraft 3 alors quelques petits points concernant euh, le, le, donc la guerre de l'araignée je le rappelle elle dure 10 ans le conflit lui-même contre le, les Nérubiens dure 5 ans mais la période dite de la guerre de l'araignée à savoir l'arrivée de Ner'zul sur Icecrown qui mèneront justement à la 3ème guerre et eh bien ça s'étale ça, ça sur une durée de 10 ans euh, petit rappel ça veut dire que cette durée d'un point de vue chronologique dure plus longtemps que tout World of Warcraft pour le moment réuni hein, Puisque World of Warcraft pour le moment c'est que 8 ans, on verra avec Shadowlands etc. s'il y a des changements à ce niveau là Mais pour le moment eh bien, c'est 8 ans World of Warcraft, hein. jusqu'à BFA c'est 8 ans donc la guerre de l'araignée c'est 10 ans, c'est plus long que toute l'histoire de World of Warcraft c'est assez, assez rigolo à ce niveau là mais il y a potentiellement bien sûr des redcon qui pourraient arriver notamment avec Shadowlands euh, puisque on sait qu'il y a Malraxus qui a été annoncé comme une espèce de proto-fléau sauf que les Nérubiens, normalement toute l'architecture du fléau est basée sur les Nérubiens donc comment ils vont réussir à rebondir suite, à, suite à, à ces révélations là et surtout on devra en savoir plus sur la création du Roi Lich or le Roi Lich comme on l'a vu est une création... De la Légion Ardente, de Kil'Jaeden et des Seigneurs de l'Épouvante Après, pour le moment, donc certains crient déjà au Redcon Pour le moment, rien n'est Redcon euh, Il est tout à fait possible que Kil'Jaeden et les Nathrezim Aient également, euh, on va dire, sous-traité Avec des forgerons issus, bien sûr, des Terres d'Ombre, hein, des Shadowlands pour pouvoir euh, eh bien, euh, faire en sorte d'avoir à la fois les pouvoirs des démons mais aussi à la fois la pouvoir, euh, le pouvoir de la mort donc en soi c'est pas pour le moment il n'y a pas de redcon mais il est vrai qu'il faudra, euh, faudra regarder ça d'un œil attentif puisque euh, potentiellement il pourrait y avoir des redcon euh, sur la guerre de l'araignée même si la guerre de l'araignée au final on a plein de détails le manuel de Warcraft 3 est l'une des sources principales ainsi que Chronicles mais Chronicles au final euh, n'invalide pas, euh, pas du tout le manuel de Warcraft 3 qui est extrêmement euh, détaillé là-dessus mais euh, on a plus, un peu plus de détails sur certains points, notamment Frostmourne et autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, bien sûr, à me donner vos impressions dans les commentaires, à liker, à partager autour de vous. Euh, vous pouvez également poser des questions. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez que, que, que j'évoque en plus ou, ou autre Mais il faudra euh, suivre Shadowlands, le développement de Shadowlands, avec attention, voir ce qui sera fait concernant le Roi Lich et le Fléau. Bien entendu, euh, je le rappelle aussi, le manuel de WoVania euh, rappelait que euh, Ner'zhul. Avait accompli son but. Hein, le Manuel de Vanilla n'avait absolument pas oublié euh, que le but de Nerzhul avait été atteint avec la cinématique de fin de, de, de Frozen Throne, où il récupère justement, et eh bien, euh, où Nerzhul récupère son corps, enfin le corps d'Arthas, etc. Mmh. Mais ça sera, tout ça sera Redcon à Wrath of the King. Je vous laisse évidemment aller voir aussi les vidéos sur Wrath of the King. Et Bolvar et la fin euh, de Wrath of the King pour en comprendre un peu plus. Nerzhul a été un peu mis de côté par la suite alors qu'il est présenté comme un, un grand... Un, un, tout simplement le Seigneur des Ténèbres, un être immensément puissant, quasi divin. Euh, donc c'est assez rigolo et je vous invite bien sûr à regarder le manuel de Warcraft 3. Vous pouvez le trouver sur mon Discord, dans les épinglés sur Warcraft, mais également euh, le Chronicles. Bon là, lui, il faut le payer. Hein. Euh, Chronicles euh, 3 d'ailleurs, Chronicles 3, et au final c'est assez, assez drôle de nous montrer comment on dépeint Nerzul comme un être semi-divin, puis en fait euh, il s'est fait ensuite euh, chier dessus euh, en 2-2, donc c'est toujours assez rigolo euh, sans aucune raison bien sûr, sans aucune raison valable, donc ça c'est toujours assez marrant en tout cas voilà, j'espère que euh, vous avez aimé cette vidéo, plein de bisous, n'hésitez pas à liker activer les notifications, faire un tour sur le site et autres, moi je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le nexus bye bye suivre les réseaux sociaux et oui je chuchote comme le roi Lich suis